Ce qui me plaît et ce qui me fait vibrer, c'est bien euh, ce couplage technique, méthode et euh, challenge humain. Je m'appelle Edwige Bonnevie et je suis le directeur du pôle maîtrise des risques du CEVA. Eh bien, moi, en fait, euh, je fais partie de la deuxième promotion euh, de l'école polytechnique où il y avait des filles. J'ai bien conscience que je faisais partie, je dirais, c'était le temps des pionnières. Donc, je suis donc rentrée à l'ix à ce moment-là. Et moi, j'étais très, très attirée par tout ce qui était aéronautique et spatial. Donc, c'est ce qui m'a conduit euh, à choisir à l'issue de l'école polytechnique euh, de rentrer dans, dans le corps de, de l'armement et j'ai fait euh, super héros hein, avec euh, euh, à l'issue de ça parce que ça m'offrait hein, des possibilités euh, de travailler euh, dans ces domaines et effectivement euh, ma première partie de carrière ça a été euh, l'espace avec euh, le, le développement de, de ben, des satellites d'observation à à des fins de défense. Après, euh, après toute cette première partie de, de carrière euh, consacrée à l'espace, euh, j'ai bifurqué sur euh, la dissuasion nucléaire. Bah, D'abord à la DGA, Délégation Générale pour l'Armement, et puis euh, au CEA. Alors là, à cette époque-là, le grand challenge, c'est euh, bah, l'arrêt. Il est lié à l'arrêt définitif des essais nucléaires. Et donc, il s'agit euh, bah, de passer finalement de l'ère des essais nucléaires à l'ère de la simulation. Et tout ça, tout ça c'est des développements de grands programmes au sens technique, technologique, mais aussi euh, c'est des grands challenges humains puisque euh, les gens qui euh, travaillent sur la garantie euh, de, de l'armement nucléaire, eh bien, il va falloir changer les méthodes de travail, adapter les métiers, et ça aussi, un, euh, ça fait partie de ce grand challenge. Et puis, euh, après, ben, depuis maintenant 2008, euh, je suis donc euh, le directeur du pôle maîtrise des risques euh, du CEA, dont les missions sont euh, les missions aussi bien au profit de la, la défense et de la sécurité, de, du développement des, des énergies euh, décarbonées, de la recherche technologique, micro, nano, euh, technologie, biotechnologie. Vous voyez que la maîtrise des risques couvre. Les risques peuvent être très, très divers. Bah, la première chose, c'est de les prévenir. Hein, faire en sorte euh, que bah, ces risques ne s'avèrent pas. Et puis, si jamais ils s'avèrent, bah, faire en sorte que euh, bah, l'effet soit le plus faible possible. Et puis, euh, évidemment, être capable de gérer toute crise qui pourrait se présenter 24 heures sur 24. Quand j'ai pris mon premier poste, j'ai... La, la première femme euh, dans, dans ce type de, de cursus et quelque part bien sûr euh, pouvait ressentir que euh, on, était regard, on était regardé un petit peu comme une bête curieuse et quelque part regarder finalement si j'allais être capable de, de m'en sortir est-ce que hein, une femme en avait pas, pas vu ça donc un petit peu attendu au, au tournant mais en fait Quelque part, je crois que c'était aussi quelque chose qui me plaisait bien et qui me. Euh, cet aspect challenge me plaisait bien aussi.